Et voilà, c'est reparti jeudi 21 juin 2018, donc de 20h30 à 21h30, une, une, une, heure, une heure de direct. Ah oui, je suis en train de perdre tous mes, tous mes trucs, c'est-à-dire qu'on fait dans l'exigu, on fait dans l'exigu parce que comme c'est la coupe du monde de football, c'est la proximité, on s'est de l'écran pour avoir le moins de son possible. Donc, émission radar numéro 55 du jeudi 21 juin 2018, Opposition déterminée, euh, jeu de mots comme dirait Maître Capello, donc opposition déterminée en quatre mots, donc effectivement euh, on va parler d'extractivisme et pour la troisième fois on a, on va, on a avec nous euh, notre ami Gérald Lebrun au niveau de l'extractivisme et de l'extractivisme en Amérique du Sud est un puits de science. On va essayer d'en parler au niveau mondial, mais comme qui dirait l'autre, euh, eh il, il, il va falloir parler aussi de, de ce qui se passe en France, parce qu'en Bretagne, il y a de très nombreux projets miniers, donc euh, il y a une, des associations qui appellent déjà à euh, manifester contre ces projets miniers. On a des sites aussi comme le site de Vaujour en région parisienne euh, où c'est quand même de l'extraction de gypse sur un site qui, est, qui a été contaminé euh, par, le, par le CEA. Voilà, euh, donc ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les mines quelle qu'elle soit et tout, tout l'extractivisme, parce qu'il faut voir qu'il s'agit aussi de, de gisements de gaz et de pétrole, tout ce qui est extractiviste euh, génère des pollutions atmosphériques, aquifères et, et au niveau des sols. Donc c'est la terre, l'air et l'eau, c'est-à-dire ce sont les fondamentaux euh, sur lesquels repose toute vie euh, et tout équilibre de la biosphère qui sont atteints et parfois euh, dans le cas euh, des mines d'uranium ou des mines de radionucléides pour euh, des durées qui sont quasiment des, des temps géologiques donc ça dépasse très largement le cadre de durée de toutes les civilisations que l'on connaît euh, passées euh, ou présentes donc de la même manière que euh, les mines souvent on dit par exemple une mine de tungsten, euh, une mine de tungstène, il, il n'existe aucune mine euh, où, dont on extrait euh, un seul métal par exemple. Quand, souvent quand on extrait le tungstène, on va extraire aussi différentes sortes d'amiantes et d'autres métaux lourds. Et donc euh, ce qu'on appelle après les stériles miniers, c'est-à-dire que euh, souvent la roche est concassée jusqu'à être euh, une espèce de, de sable donc qui ressemble d'ailleurs énormément à du sable naturel. Et ces stériles miniers, notamment dans les mines d'uranium, eh bien, euh, euh, le Conseil constitutionnel, en 1991, a pondu un arrêté qui est, qui est à la fois euh, abominable, il pourrait être drôle, mais il est abominable, c'est-à-dire qu'on dit du stérile minier que c'est un résidu qui ne contient quasiment plus d'uranium. Alors effectivement, il contient quasiment plus d'uranium, vu que le but euh, de, de, du concassage du granit a été justement à la d'en extraire euh, l'uranium euh, 235 ou 238 mais il reste beaucoup, il reste du thorium, il reste énormément de radionucléides extrêmement dangereux mais il s'agit de négliger leur dangerosité donc il euh, y a eu des, y a des cas de personnes à qui on a donné ou revendu du sable comme étant du sable naturel, qui était, en fin de compte, du sable de stérile minier Et là, on arrive au problème des matériaux de construction et de, des conséquences de toutes ces opérations de minage, des conséquences qui sont parfois, malheureusement, extrêmement durables. Est-ce qu'on peut jouer avec de l'uranium Est-ce qu'on peut jouer avec de l'uranium Je te le déconseille euh, fortement, euh, parce que, l'uranium quel qu'il soit euh, si c'est de l'uranium enrichi 235 déjà tu vas pas jouer très longtemps et tu vas mourir assez vite s'il s'agit de 238 et eh bien ça reste un poison euh, c'est à dire il y, a une, il y a une chimiotoxicité qui fait que beaucoup de métaux lourds euh, sont mortifères hors de leur radiotoxicité il faut bien voir par exemple que quand euh, la Fédération de Russie a utilisé euh, euh, sur certains opposants du polonium-210, et eh bien euh, une quantité infime de polonium-210 euh, suffit à tuer un, un homme adulte en parfaite santé en une semaine, de par, euh, de par sa chimiotoxicité, c'est-à-dire ça, ça dépasse le cadre de la radiotoxicité. Effectivement, on va t'enterrer dans un cercueil plombé, parce que ton corps, lui, reste effectivement euh, euh, radiotoxique et qu'il ne faudrait pas que ça puisse se propager. Donc je vais laisser la parole à Gérald, parce que Gérald, moi, j'étais pour la Mindyang. Euh, samedi dernier, donc par rapport Les dessus aux... <rire> ou... <rire> Voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, moi, je disais, j'étais pour la mindienne euh, à Paris, il y avait une manifestation, et parallèlement, ben, comme je suis pas j'ai pas le don d'ubiguïté, je n'ai pas pu être place de la République, où il y avait de nombreuses associations et particuliers qui étaient venus. Euh, ben, tu vas nous en parler, vu que toi, tu y étais ouais. ben, Bonsoir à tous. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Il euh, ben, y a un exemple assez célèbre. C'est l'utilisation de l'uranium 238, comme c'est un métal euh, extrêmement du, euh, le, le lourd, d'une euh, très haute densité. C'est les flottes voilà. aéronautiques. Voilà, on l'utilisait euh, on pour fabriquer des obus, euh, notamment pendant la guerre du Golfe. Euh, des obus à grande pénétration euh, pour attaquer les chars irakiens. Enfin, c'est le... La première opération, euh, tempête du désert, euh, Bouche-Père, ils avaient utilisé ces, ces obus à l'uranium 238. Vu la densité du, de l'uranium, ça pénétrait, euh, et la vitesse avec laquelle les projectiles étaient lancés, ils arrivaient à traverser euh, comme du beurre les chars d'assaut. C'est l'effet pyrogène aussi, parce qu'il est associé avec du tungstène, donc c'est une ouais. pointe qui, lorsqu'elle touche, développe des Mais températures de 500 degrés. Le but est d'obtenir un ma, maximum de densité, d'avoir un métal oui. extrêmement dense. Et dur. Et le, le problème des poudres d'uranium de, 238, parce que ce n'est pas de l'uranium radioactif, c'est de l'uranium sable. Euh, ces poudres étaient tellement toxiques, ça a provoqué je ne sais plus combien de cas de cancer dans les troupes américaines. Alors, je ne parle pas chez les Irakiens, ils ne rentraient même pas dans les calculs eux. Mais dans les troupes américaines, il y a eu 4 000 ou 5 mille personnes oui. qui ont été contaminées. Et des enfants de voilà. soldats Donc qui... depuis, tous les ce qu'ils appellent les. ces fameux obus flèches là ne sont plus. ne contiennent plus d'uranium 238. Bon ça c'est les problématiques des métaux lourds. Euh, bon, je, je crois qu'on avait déjà discuté sur les, les aspects techniques autour des mines et pourquoi elles contaminent, Aujourd'hui, il y a toujours des points de TU. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le, le, le A-10, je crois, qui est l'avion militaire américain qu'on appelle le, le, le, le, le, cha, le chasseur de blindés, utilise des pointes uranium appauvris. Et moi, je sais que sur la Libye, ça, on le sait par un Italien qui a écrit un article, euh, on a utilisé des Tomahawk, qui sont des missiles de croisière, qui ouais. contenaient chacun... 300 kg d'uranium 238. Et donc l'effet pyrogène de l'uranium 238, c'est qu'au contact, l'énergie cinétique fait qu'il s'enflamme en développant de très hautes températures. Donc si vous avez une enceinte en béton armé, il va carrément liquéfier le béton et l'armature en acier. Et donc ça permet, c'est ce qu'on appelle des, des bombes anti-bunkers, elles ont été utilisées en Libye et moi je n'ai jamais plus... Euh, J'ai demandé à ce que des gens qui se rendaient sur place fassent des prélèvements auprès euh, de blindés ou auprès de, de, de bunkers qui ont été tapés par les Tomahawks, mais je n'ai jamais pu avoir ces, ce sable ou cette terre, parce qu'il est certain que si elle était analysée par la CRIRAD, eh on verrait que pour des durées qui sont de l'ordre de milliards d'années, parce que c'est... Je, je crois que ça reste toxique extrêmement euh, longtemps, eh bien, il y a de, de, des zones qui, euh, euh, en Libye, euh, au Liban, parce qu'il faut voir que ces, ces munitions font partie des munitions de l'OTAN. Donc l'organisation du traité Atlantique Nord utilise euh, des armes à l'uranium appauvri, des points de TU qui ne sont pas classés comme l'ONU par l'ONU comme arme nucléaire, parce qu'il n'y a pas de, de réaction euh, nucléaire. Donc comme il n'y a pas de réaction en chaîne, eh bien on considère qu'une arme qui contient des radionucléides n'est pas nucléaire. Et donc ça aussi, c'est un point au niveau du droit international qu'il faudrait très rapidement euh, changer. Mais si ce n'est pas fait, c'est que effectivement beaucoup de ces radionucléides euh, vont être remontés en surface par des activités euh, extractives, donc pas uniquement euh, mines mine d'or, mines de nickel, mais toutes les activités extractives remontent des radionucléides, même euh, les exploitations euh, pétrolières et gaziers euh, ramènent en surface des radionucléides. Par, par rapport au Pérou, euh, et alors, parce que moi j'ai lu récemment que la Banque mondiale avait publié un avis par rapport au projet montagne d'Or, donc tu vas nous en parler parce que ah, la manifestation... Au Pérou, ça, non, non, c'est n'est pas au Pérou, mais c'est en rapport avec euh, l'or. Il euh, y a la Banque mondiale qui a publié un rapport et qui explique que l'or, euh, on en a besoin en électronique, alors qu'en fin de compte, c'est une utilisation extrêmement minoritaire Que avant tout, l'or, c'est de la spéculation. Est-ce que tu peux nous en parler, Jean? Euh, oui, alors le principal débouché de l'or, c'est la, la joaillerie. Je crois que c'est à peu près 60% de l'or euh, extrait par en joaillerie pour fabriquer des, des bagues aux doigts, des colliers, des, des bagues de tout style. Enfin, c'est l'industrie de la joaillerie. Bon, la deuxième utilisation, euh, alors je ne connais pas avec par cœur les pourcentages, ça doit se trouver. Euh, un bon tiers, en tout cas, c'est pour les banques et les réserves euh, pour soutenir les monnaies, donc, euh, puisque la plupart des monnaies sont indexées sur l'or. Donc les banques centrales stockent de l'or et en tout petit mais très minoritaire il y a effectivement une, une, une utilisation industrielle et notamment dans l'industrie électronique. Donc les trois grands débouchés c'est pour l'essentiel enfin majoritairement c'est la joaillerie ensuite les banques et en troisième et loin derrière une, une exploitation industrielle utile je dirais enfin qui sert à fabriquer des des ordinateurs, des, des téléphones mobiles ou autres. Alors pour en revenir euh, à la montagne d'or, enfin, d'ailleurs on va peut-être faire une petite synthèse, puisqu'il y a une actualité assez tendue sur les projets miniers en France. Oui, en Donc euh, avec des bonnes et. Enfin. On n'est pas, pas les pires en France, hein, il y a d'autres pays où c'est malheureusement bien plus grave. Mais... En France, euh, on va parler déjà des bonnes nouvelles, C'est euh, qui concernent justement la Bretagne, puisque euh, la société Variscan a été rachetée par une autre société australienne qui s'appelle Apollo, donc ça s'est fait euh, fin d'année dernière, début de cette année, euh, que la société Apollo a, a reçu les, les prélèvements, qu avait fait les carottages qu'avait fait Variscan pendant ses deux ans d'activité en Bretagne Alors, il y a quelques, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a à peu près 300 carottages ont été faits oui. sur euh, cinq sites, hein, puisqu'ils avaient cinq euh, concessions Locke, euh, que je les, je les ai ici, Locke Merléac, euh, Silfiac, Beaulieu et Saint-Pierre donc il y avait cinq concessions différentes, ils ont fait des prélèvements là-dedans ils ont analysé et visiblement euh, Apollo ne souhaite pas racheter les permis pour ces cinq sites, ce qui veut dire derrière que euh, c'est pas assez riche, il n'y a pas assez de densité de métal à récupérer pour que l'investissement soit rentable. Donc c'est une victoire pour Rose Glace, pour la, une des associations qui est un peu phare non, c en Bretagne c'est une victoire pour les Bretons, mais ce n'est pas une victoire qui est due aux mobilisations, je pense. C'est dû au fait que le gisement n'est pas assez rentable pour eux. Donc S'il avait été plus rentable, voilà. je crains que malheureusement, les, les, les quelques mobilisations qu'il y a eu n'auraient pas suffi à l'arrêter. Donc c'est les fluctuations de cours voilà. boursiers qui Alors. peuvent relancer les choses euh, effectivement, c'est le, le, le si jamais demain, parce que c'est rentable dans un contexte donné, c'est-à-dire qu'avec un prix du cuivre donné, un prix de l'or donné, un prix du plomb donné, le coût industriel de production, il est rentable ou il ne l'est pas. Quand le, le prix du baril de pétrole était à 20 dollars, euh, l'extraction à grande profondeur par des plateformes euh, n'était pas rentable, le gaz de schiste c'était pas rentable, le, le pétrole, le, le fracking n'était pas rentable, le, les chiffres habituelles au Canada n'étaient pas rentables, et donc on n'y touchait pas. Au fur et à mesure que le prix du, du baril a monté, passe à 50, puis 100, puis 100, jusqu'à 120 ou 130 dollars le baril, ces techniques-là qui sont extrêmement polluantes et destructrices, mais qui sont aussi chères en coût d'exploitation, sont devenues brutalement rentables. Donc demain, si l'once d'or remonte à, je sais pas, moi là elle est à 1300, je n'ai pas regardé les derniers cours, hein, mais c'était l'or de grandeur il y a encore un mois, euh, si elle repasse au-dessus ou elle réatteint les 2000 euh, euros l'once, euh, ils vont peut-être revoir la copie, euh, c'est ce qu'avait l'air de dire le, le ministre des Finances euh, de notre chère République, il euh, y a peu. Alors pour l'instant, Macron c'est s'est fendu dans son discours à Saint-Brieuc de dire d'annoncer la fin de l'exploitation minière pour l'instant. Oui, que dis toujours pour l'instant, parce que ont les prélèvements, on ne sait pas exactement le, les prélèvements. Moi j'ai trouvé aucun document officiel qui disait on a trouvé tant de grammes d'or de, par, par tonne, tant de grammes de cuivre. Etc. Mais ça fait partie du secret des affaires. Euh, voilà, euh, ça Gérald. fait partie du secret des affaires. Mais pour l'instant, c'est pas rentable, ça pourrait peut-être l'être demain. Donc pour l'instant, la Bretagne, c'est stand-by. Et ça a été confirmé par Macron à Saint-Brieuc il y a, a avant-hier, je crois, ou hier, je ne sais plus. Enfin, quand il était à Saint-Brieuc, c'est plus récent. Alors, par contre, la montagne d'or... Euh, donc il y a eu une mobilisation ici sur cette même place de la République, le 16. En parallèle des mobilisations en Guyane, de la jeunesse ouais, autochtone de Guyane, par le CSIA, par différentes associations. Voilà. Alors ici, il y a un certain nombre d'associations dont je n'ai plus la liste en tête, enfin il y, un, il, y un, il y a au moins une dizaine. Moi je salue la jeunesse autochtone de Guyane qui était venue, euh, tu, tu avais participé à l'émission avec eux, et ils ont, ils ont fait deux grandes dates euh, en Guyane au mois de juin, euh, ils sont extrêmement mobilisés. Il faut que le gouvernement sache que euh, les, les très motivés, c'est-à-dire que c'est un vrai problème pour les autochtones de Guyane parce que parce qu'il s'agit réellement de l'avenir de leur territoire. C'est-à-dire ils ne ils ne luttent pas pour des pour leurs propres intérêts. Ils luttent pour l'intérêt des générations futures. C'est-à-dire que déjà ils sont plus que sept peuples. Euh, à être survivants euh, de la colonisation euh, française, mais maintenant ils en sont même plus à, à penser à leur propre vie, ils en sont à penser à la pérennité de leur territoire. Et alors, rappelons une chose très importante c'est que en Guyane, ce projet Montagne d'Or est porté par deux sociétés. Il y a une société canadienne d'exploration minière qui est purement spéculative qui s'appelle Columbus Gold et que la société russe d'extraction, dont la société extractiviste est russe, donc elle est, de, elle est de fédération de Russie, elle s'appelle Nordgold. Donc on voit bien que ce qui est présenté comme une affaire française, n'est pas du tout une affaire française. C'est-à-dire qu'on a l'ancien ministre des Finances de M. François Hollande, qui en 2015 lance avec euh, des, des oligarchies, euh, canadienne et russe un projet pour euh, détruire euh, les territoires des peuples autochtones guyanais parce que la France n'a jamais signé la convention C-169 de l'Organisation Internationale du Travail. Donc c'est très important de rappeler ça parce qu'on est exactement dans la même configuration de lutte que les peuples autochtones en Amérique du Nord et notamment effectivement les indiens Lakota j'en profite pour saluer Christine Pratt qui fait un travail extraordinaire à travers son blog de traduction euh, à la fois et de tournage de vidéos. Actuellement euh, les indiens qui vivent euh, à, la, à la frontière du Mexique donc à la, à la fois par rapport au désert de Sonora et, et, et par rapport à la partie euh, américaine euh, sont dans des situations de détresse totale parce que à la fois on veut leur imposer euh, des, des stockages de déchets et ça il faut en parler parce que nous uniquement au Niger et eh bien on a généré plusieurs dizaines de millions de tonnes de résidus radioactifs. L'exploitation de l'uranium de, de, de, de au Niger a généré des dizaines de millions de tonnes de déchets radioactifs. Dans une zone ou désertique donc les, les tout ça s'envole avec le vent. Et en Guyane, on est au contraire dans une zone où il y a énormément, il pleut tous les jours. Voilà, c'est un climat tropical. Ça veut dire que les, les grands bassins où on va mettre tous le, les restes de ces bouts cyanurés vont obligatoirement, statistiquement déborder et se répandre dans l'environnement. Donc que, que l'on ne vienne pas me dire que ce projet est, est, est, est éco-responsable, comme peuvent l'écrire la Banque mondiale qui vient en plus sortir de criminelles conneries en expliquant que l'or était essentiel à l'industrie alors que comme vient de nous le rappeler Gérald, 60% c'est la joaillerie. Donc aujourd'hui il faut que les gens sachent qu'ils doivent boycotter, qu'ils doivent boycotter tout ce qui est joaillerie en or. Il en va non seulement de ce qui se passe en Guyane mais de ce qui se passe au Pérou, de ce qui se passe partout où il y a des mines d'or. Maintenant sur l'uranium. Et sur le Coltan, parce qu'il faut bien voir, il faut bien voir que le Coltan, c'est une abréviation. C'est-à-dire, beaucoup dans la presse, on parle souvent du Coltan, on parle des 6 millions de morts au Congo, mais on oublie de dire que le Coltan, c'est l'abréviation de colombite tantalite. Et donc, de quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit du niobium, Nb, dans la nomenclature internationale. Alors, colombite et, tant et tantalite. Alors, c'est la contraction. Voilà. Donc Anciennement, le niobium s'appelait de la colombite, donc c'est pour ça qu'on dit colombite tantalite, c'est pour ça qu'on dit coltan, mais en réalité, le niobium et le tantal ont des applications spécifiques, et notamment le tantal sert dans l'aéronautique et le spatial pour créer des aciers extrêmement résistants, donc notamment les aubes de turbines, euh, de réacteurs, qui doivent résister à de fortes contraintes et de très hautes températures, et aussi, et aussi au niveau de l'électronique, vu que dans sa forme métal il est conducteur, et dans sa forme oxyde, comme beaucoup de métaux, c'est un diélectrique, donc il sert à la fabrication de, condes, de condensateurs et d'écrans à cristaux liquides. Donc on le voit là, je suis devant un téléphone portable, je monte mon appareil photo, nous avons un microphone. Effectivement, nous consommons par nos modes de vie du cuivre, du tantal, du niobium. Donc, quand on renouvelle des appareils, il faut faire en sorte qu'ils soient réparables. Donc, il faut arrêter cette consommation d'appareils que l'on va jeter ou, ou dont on promet un recyclage complètement illusoire. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de filière, notamment pour l'or, on le voit, cet or industriel, et bien souvent il finit en décharge. Et donc la plus grande mine d'or aujourd'hui qu'on devrait exploiter, ce sont nos décharges. Pourquoi ces grands groupes, au lieu de s'occuper de recyclage, là où se trouve réellement l'or, va aller détruire des milieux naturels C'est que derrière, pour moi, il y a une option politique. Il s'agit de bien montrer qu'on fait des gens et des choses, des ressources humaines ou des ressources non renouvelables, ce que l'on veut. Donc c'est bien un problème de domination. C'est un problème de société militaro-industrielle. Ces sociétés, elles savent qu'elles sont sur la fin parce que de toute manière, les ressources sont certaines épuisées, d'autres en voie d'épuisement total. Donc ces sociétés vont dans le mur, mais elles y entraînent l'ensemble de la biosphère. Et donc les peuples premiers. Qu'il s'agisse des Mapouches, qu'il s'agisse des Lakota, qu'il s'agisse des, des peuples premiers de Guyane, ces peuples premiers, ils sont l'avant-garde de, de gens qui revendiquent pour nos vies. C'est-à-dire que non seulement on doit remarquer leur courage, mais on doit bien dire que leurs actions, ceux qu'ils mènent, souvent en n'étant qu'une poignée ou une centaine, ils la, ils la font pour nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, qui sommes les consommateurs, qui sommes les aspirateurs, qui sommes une des raisons pour lesquelles ils sont asservis, eh bien, nous, dev... nous pouvons être la raison qui les libère. Et c'est pour ça que moi, je dis la décroissance qui a été prêchée par François Partant, ou que Gandhi a résumé en disant « vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre », c'est… Simplicité volontaire. Exactement, cette simplicité volontaire, cette sobriété sur les matériaux, le fait d'exiger… Que les industriels recyclent, qu'il n'y ait plus d'obsolescence programmée mais que tout soit réparable c'est ça qui va pouvoir régler le problème de fond. Et aussi par rapport à certains métaux comme l'aluminium parce que récemment monsieur Donald Trump a dit qu'il allait boycotter l'aluminium européen et moi je dis on doit arrêter de produire de l'aluminium métal à partir de la bauxite parce que la production d'aluminium en France consomme 30% de toute l'énergie électronucléaire. Et il faut voir qu'en Guyane, ce projet Montagne d'Or va consommer 20% de toute l'électricité de la Guyane va être consommée pour extraire le minerai d'or. Donc non seulement on va détruire la biodiversité pour pour, pour des temps pour de manière définitive, parce que quand une espèce vivante disparaît, c'est foutu, elle ne reviendra plus. Mais en plus, tout le temps où ces installations ignobles vont être en fonctionnement, celles qui vont générer 24 millions de tonnes de cyanurées, eh bien, 50 millions, ben bah voilà, on est déjà au double, eh bien, ils vont consommer l'équivalent de 20% de l'énergie électrique, qui ne sera pas consacrée aux populations. Donc par rapport à ça, effectivement, c'est un vrai scandale, et les bras m'en quand je vois qu'il n'y a qu'une centaine de personnes place de la République. Qu'est-ce que tu peux dire Alors, par rapport à ça bah, bah, D'abord parce que les, la plupart des gens ne sont pas concernés, ils ne sont pas concernés par ça. Alors maintenant, sauf les Guyanais bien sûr, et encore dans les, en les Guyanais, pour quelqu'un qui habite à Cayenne, à 400 km du site, l'impact sera pas immédiat, euh, direct, donc euh, il a tendance à croire aux promesses euh, des politiciens du cru qui ont déjà reçu euh, sans doute euh, le, euh, les promesses de financement de leur prochaine campagne, donc euh, qui appuient le projet, pas tous, il y a quand même une opposition même du côté des politiques. Donc euh, pour revenir sur ce projet Montagne d'Or, donc le 16 il y a une manifestation avec 50-60 personnes, mais je dirais que c'est normal sur un projet qui concerne un département lointain dont les gens savent à peine que c'est la France, euh, qui ne les concerne pas directement, dans une époque où mobiliser les gens est de plus en plus difficile et où les organisations sont de plus en plus groupusculaires euh, autour de quelques personnalités, des égaux, mais il n'y a pas vraiment une mobilisation de masse, les gens étant justement rentrés dans un cycle de de passion, de consumérisme, d'attentisme et de tout ce qu'on pourrait mettre derrière ces mots-là. Mais pour l'instant, c'est difficile de mobiliser, c'est vrai. Il y a quand même eu une mobilisation peu intéressante pour moi, 60 personnes sur ce sujet-là, ce qui n'est pas si évident sur un thème d'écologie qui concerne un département d'outre-mer lointain dont la, les trois quarts des Français ignorent même l'existence. Oui. Donc euh, maintenant, il faut revenir sur ce projet. Alors... Euh, parce qu'on on est à deux semaines de la fin du débat public, donc, le, et ce matin, justement, monsieur, un certain Nicolas Hulot, qui est ministre des Affaires écologiques dans ce pays, euh, a été reçu par bah, France Info, et il a parlé du sujet. On n'a même parlé que de ça, D'ailleurs, les trois quarts de l'interview de, de Nicolas Hulot a porté sur la montagne d'or. Qui a quand même fait l'unanimité des organisations écologiques contre, c'est-à-dire que toutes les grandes organisations, dont la sienne, dans la fondation Nicolas Hulot. En plus, oui. mais lui-même s'est dit ce matin, mais dans des termes à la Nicolas Hulot, c'est-à-dire très convenu, que ce projet, il n'en voyait pas bien l'intérêt. Il n'a pas dit non, non à montagne d'Or. Il a dit. Pas la nuisibilité, ça. Non, il a. Oui, ça va. Plutôt intérêt, d'accord. Euh, il y a surtout ces axé sur le, pas la il va le Sur, sur l'économique, la rentabilité pour la France, il ne la voit pas bien. Bon, c'est vrai que c'est un, un projet minier organisé par des cours des transnationales. Euh, mais c'est normal parce qu'en France, il n'y a pratiquement <rire> plus d'industrie minière depuis longtemps. Donc, pour oui, ça mais que les conséquences sont là. En Bretagne on y revient, et même Apollo euh, Mine. Euh, aussi présent en Ariège pour exploiter le tungsten, justement, euh, dans un. comment ça s'appelle Salo. La mine de Salo, d'ailleurs, d'ailleurs c'est toujours en cours, c'est-à-dire que même si les associations locales appellent toujours les gens, il y a une pétition à signer, malheureusement, on est aux alentours de 3000 signatures, il faut la relancer. La mine de Salo, c'est extrêmement important, c'est une mine de tungsten, mais sauf qu'il y a trois variétés d'amiante. Et l'amiante, ben on a reçu Virginie du Pérou euh, euh, récemment dans le cadre de, de nos émissions Radar. On la salue énormément. Et bien, Virginie, on te salue avec Gérald et avec Marc. Effectivement, l'amiante, il suffit d'une exposition de s'en mettre bien au fond des bronches et parfois des décennies plus tard on va être emporté par un cancer de la plèvre. Et moi je voulais rappeler une chose aussi, c'est que par rapport à l'extractivisme de l'uranium en France et notamment en Bretagne et, et, ou, ou dans la Loire, et bien sur le site de Bois Noir, la Crirade avait fait, a, a fait, fait des mesures et donc la concentration en tritium dans l'atmosphère liée au rejet chronique de nombreuses installations nucléaires euh, souvent est, est très très forte et pour ce qui est du site de bois noir, et eh bien les plantes aquatiques en aval de la station des eaux de l'ancienne mine d'uranium des bois noirs dans la Bresbre, ils ont trouvé un taux de radium 226 de 160 000 becquerels par kilogramme seconde. Donc on voit que même si M. Emmanuel Macron euh, essaie en communication de dire qu'on reporte les projets miniers en Bretagne, il ferait mieux de dire mais que va faire l'État par rapport aux conséquences des anciens projets miniers Parce qu'en Bretagne, je sais qu'il y a même des, des, des, des sentiers de grande randonnée qui sont radioactifs de ce qu'on appelle ces fameux stériles miniers, qui n'ont rien de stérile, qui ont tout de minier, et moi quand j'ai appris qu'ils ressemblaient à du sable commun, c'est-à-dire qu'on a remblayé des endroits avec euh, des, des stériles miniers, donc ils contiennent des acides, des produits chimiques, parce que quand on fait la lixivation, on utilise des acides pour retirer du minéral les parties euh, métalliques que l'on veut récupérer, et donc reste sur ce sable euh, des pollutions chimiques et aussi les radionucléides que l'on n'extrait pas. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on moment qu va avoir les millions de tonnes dont je parlais euh, tout à l'heure par rapport au Niger. Ce sont ces stériles miniers parce qu'au Niger, on exploite un granit qui est concassé, réduit en sable. Euh, ensuite, il y a des grands bassins. Qui font un hectare et demi à ciel ouvert où on va balancer de l'acide sur tout ça et on va récupérer ce jus et ce jus et eh bien il va donner ce qu'on appelle le yellow cake c'est-à-dire c'est cette farine jaune qui après avec je crois du fluor va être transformé en un gaz qu'on appelle l'hexafluorure d'uranium qui lui-même va être centrifugé ce qu'on appelle la séparation isotopique, pour retirer le 235 du 238, euh, le bon grain de livret, et euh, à partir de là, voilà, on est dans toute cette non filière. Non, non, on rejette pas le 235. Ah non, non, on le récupère. Ouais. C'est l'uranium qui va servir à faire des barres de combustible ouais. qui elles-mêmes dans les réacteurs donneront du plutonium qui est le, plus, le plus, plus grand des le, on le... On le récupère, aussi. On récupère aussi. Donc il euh, y, y a des utilités pour tout et le 235 euh, ben, déjà pour alimenter les centrales hein, et éventuellement pour faire des, bombes, des petites bombettes. Euh, des... Bon. Alors pour, pour en terminer sur la montagne d'or parce qu'effectivement euh, la mine est partout mais euh, donc euh, pour en terminer sur ce sujet là, donc dans 15 jours c'est la fin du débat public. Donc M. Hulot, ce matin, a dit que, bon, ce projet, euh, on pourrait peut-être s'en passer, donc il a ouvert la porte sur une possibilité de que... il semblerait que lui serait plutôt contre, mais sans vraiment le dire, hein, sans... euh, il faut que ça soit une décision de collective, c'est-à-dire de tous les ministres, donc il n'y a que lui qui est contre officiellement. Hein. Ça n'a pas, pas du ouais. tout à être Donc, une décision euh, de ministre. Ouais, voilà, tout à fait. Les Donc, ministres ne euh, sont pas des élus, ils n'ont rien à décider. C'est-à-dire que ce genre de, ce genre de problème... laisse-moi finir, oui. parce que c'est important de comprendre ce qu'a dit Hulot ce matin. Donc pour moi, c'est pas clair. Il faut qu'il poses la Oui, mais bon, malheureusement, il est là et il a bien dit qu'il resterait. Il est très fier de son action. Alors on lui a rappelé qu'il a baissé son froc sur du glyphosate qu'il a baissé son froc sur beaucoup de choses qu'il a baissé son froc sur, sur euh, à peu près tout. Oui. Alors, je sais euh, par exemple sur les.. les je ne sais plus où ça a été plus manifeste, c'est l'affaire de l'huile de palme avec euh, Total, là. Mm -hmm. Bon. Mais lui, il estime que grâce à lui, l'environnement le, le, fait des progrès en France. Bon, on l'a vu que c'est peut-être le régime le plus répressif sur l'environnement, comme source le sociale d'ailleurs, depuis.. Euh, même Sarkozy n'a pas fait mieux. Ben, les addis de Notre-Dame-des-Landes, bon. effectivement, on l'ont vraiment euh, euh, très mal perçu de voir Nicolas Hulot avant d'être ministre qui était venu apporter un soutien médiatique et après qui a laissé effectivement, il ne faut pas oublier que Maxime a perdu sa main, qu'il y a beaucoup de blessés, il y a des centaines de blessés et que c'est complètement ignoble le traitement qui est fait des citoyens sur cette zone de gens justement qui proposent des alternatives à ce monde de la consommation et de la destruction de l'environnement. Voilà. Alors, euh, bon, dernière promesse de, de Monsieur Hulot, c'est de recevoir justement les jeunesses autochtones de Guyane le 27 ou 28 oui. ce mois. Oui. Donc le 27, il y a une prochaine mobilisation. Alors, ne faisons pas une mobilisation, c'est-à-dire ça, ça va pas. Ce que j'ai compris, ça va pas se faire sous forme d'un plancton la, sur la place de la République, mais ce sera une réunion publique euh, sur le projet. Alors je crois que c'est au consulat de rue Versaintorix dans le 14e. Donc c'est le 27 Par bon, contre, je n'ai pas noté l'heure là. 27 juin 2018, ouais. le consulat de rue Versaint-Gétéx. Enfin, Alors je crois que c'est 18h, vérifie l'heure. On mettra ça sous la vidéo, on mettra tous les renseignements. Donc si, si effectivement il faut être, il va falloir être très nombreux déjà pour venir soutenir euh, la jeunesse autochtone de, de Guyane, qui euh, depuis plusieurs années. Euh, ben depuis 2015, hein, depuis qu'ils ont eu vent du projet Ludbec et Hong, mais il ne faut pas oublier non plus qu'en Guyane, eh bien, Nicolas Hulot a signé pour le groupe Total euh, l'exploitation euh, pétrole offshore, alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé dans le Golfe du Mexique. Donc, euh, ben voilà, Monsieur Nicolas Hulot. Ah non, mais ce matin, il a répété. Alors là, c oui. que finalement, bon, ben, si la montagne d'or ne passe pas, on pourra continuer avec de l'or paillage et du oui, dans les ben, rivières. Il n'y a pas de problème donc ce monsieur écologiste bon, moi je il commence vraiment bon, pour moi c'est devenu vraiment une imposture absolue ce type mais ça a toujours été une imposture sauf que, que maintenant ça devient notoriété publique mais de toute manière ils en ils n'en ont rien à faire c'est à dire que euh, peu, peu importe euh, la réalité c'est que la constitution française permet tout ça. Et donc, on est dans une dictature constitutionnelle. Mais moi, je me souviens de M. Emmanuel Macron quand il était en campagne. Il s'est fait interpeller par une syndicaliste assez intelligente. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu il, il, a, il a dit que de toute manière, il a essayé de faire l'amalgame entre le respect... Et la courtoisie, c'est-à-dire dans le sens que si tu dis à Macron, espèce de petit con, il va, il va te reprendre, il va te dire, mais monsieur, un débat doit être serein, euh, moi personnellement je ne vous insulte pas. Mais le manque de respect, le vrai manque de respect, c'est quand par exemple, par décret-loi, ont fait disparaître 150 000 à 200 000 représentants du personnel en, en annulant euh, tous les CHSCT dans les entreprises. Ça, c'est plus qu'un manque de respect, c'est criminel. Donc là... il y a aussi autre chose qu'on a constaté. Tout à l'heure, on parlait de mobilisation. On s'est vu récemment, il y a un mois et demi, c'était pour la, enfin, la marche du 1er mai, et on s'est un peu perdu à cause de, de, de ce qui s'est produit à la hauteur du... Du McDo vers le jardin, enfin en face de la gare d'Austerlitz. Moi je t'ai croisé, t'es allé dans un sens, j'ai croisé Roger et on s'est perdu quand il y a eu le nuage de bombes à Ah tout mais a cramé le, le, le McDo, McDo là, ouais. voilà. Donc les mobilisations aujourd'hui, ce qu'on a bien compris, c'est qu'il y a eu du changement, t'en parlais tout à l'heure, maintenant euh, ben, on va continuer. Euh, il faut revenir sur l'affaire la du McDo parce que c'est intéressant. Il y avait euh, autour du McDo et da, parce qu'ils ont brûlé la McDo, ils ont brûlé un concessionnaire de bagnoles. Enfin, ils ont sorti les bagnoles, ils ont fait le plus faux bagnoles. Enfin, juste euh, à côté de la gare de Sterlitz, là. T'as un concessionnaire Renault qui là, ils ont sorti ses bagnoles, ils ont mis le feu sur le bagnole. Il y avait plus de, de journalistes qui attendaient avec les caméras là que pendant tout le cortège. Euh, Ouais. Et comment ils savaient que ça allait se produire ici Parce que tout avait été organisé. On on les... <rire> on les... Ils ont un service de presse au ministère de l'Intérieur maintenant Non mais moi j'ai vu les black box euh, à peu près, près, près de 300 ou 400 donné, euh, avancer, passer le pont, passer devant tout le, tout le défilé qui était arrêté à l'entrée du pont, ils ont traversé le pont, ils sont allés au boulot, les journalistes là-bas étaient déjà, de l'autre côté du pont, étaient déjà avec toutes les, les caméras, les matériels radio, pour filmer ça, pour filmer euh, les soi-disant violences des manifestants. C'est vrai qu'ils étaient hyper violents, on eu on est resté jusqu'à 22h pour voir ce qu'ils en avaient fait dans le jardin. Oui. Euh, non mais bon, le but, était, le, le but était de discréditer, sur eux. et donc euh, ces mecs-là, euh, ils étaient là, euh, sur ordre. Ils ont organisé leur casse, les journalistes étaient là en train de les filmer, il n'y a pratiquement pas eu d'image sur les manifestations, alors qu'il y avait quand même 50 000 personnes, 60 000 personnes entre Bastille et le… – le... Oui, mais, mais, mais Macron il est en Australie. – Mais il y avait 30 journalistes qui étaient là, qui attendaient ces mecs-là, en, pour, euh, pour, euh, en train de filmer les deux bagnoles en train de cramer. quoi. Et, et comme ça. Mais, la média, elle, sur une Mais ils étaient là, c'est surtout qu'ils oui. étaient là avant que ça commence. Donc ils savaient que ça allait se produire. Bon. Alors non, non moi, moi je vais, je tiens à dire une chose, parce que ah, non, moi j'ai. Moi j'étais là parce que j'étais un peu en retard étudiant, je suis arrivé à la place d'Italie. Ils étaient déjà barrés, ils avaient déjà euh, préparé le terrain. Ils déjà préparé le terrain, et, et en sens inverse, on voyait très bien tout ce qui avait été mis en place avant que, justement que le, le défilé commence. Moi, voilà. ouais, ce, ce que je pense surtout, c'est par rapport à ça, euh, il faut l'idée est bien de, de désolidariser les non-violents des gens qui pourraient effectivement avoir une attitude violente. Mais attention, il est très important de faire le distinguo entre un homme qui casse la vitrine d'un fast-food ou qui brûle une voiture électrique et des gens qui décapitent euh, d'autres personnes et qui après crucifient leur corps pour les laisser pourrir en public. Donc, il y a une confusion. Alors il y a une confusion de nature. Il y a une confusion de nature. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que je dis, en tant que non-violent, je suis solidaire des Black Blocs. Parce que, à la fois, sur leur slogan, ça m'a fait beaucoup rire. Quand j'ai vu marquer mort au Donald » sur le McDonald's, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois de, de, de l'humour et une assez grande retenue par rapport à une multinationale qui vole des milliards d'euros euh, au fisc tous les ans. Euh, sans compter les vies. Sans compter les vies. Et par rapport à, au gouvernement d'un président, dont on sait de manière certaine aujourd'hui qu'il a eu... Euh, des cadeaux à 100% euh, à la fois sur des locations de salles, sur du personnel et du matériel pour sa campagne électorale. Donc ce type a été élu de manière euh, totalement illégale euh, par des cadeaux de, de grosses entreprises, ce qui est rigoureusement interdit. Donc, moi, je demande la destitution du petit tronc. De revenir sur le, oui. le, le, le cas que tu Alors, Ça oui. fait combien de temps qu'on est sur cette affaire Alors, nous sommes tous les jeudis, euh, place de la République, de 19h à 20h, sans exception, depuis octobre 2015. Le 1er octobre. Voilà. Et. Euh, malheureusement, Amjad, un des quatre jeunes prisonniers politiques saoudiens en Arabie Saoudite, a été le 11 juillet 2017 décapité et ensuite son corps crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. Donc il est important, et moi je rends M. Emmanuel Macron directement responsable et complice de cet assassinat, parce que les politiques... Qui parle de, de, de, les politiques qui parlent de violence légitime alors que la violence légitime n'existe pas fut-elle d'État, il n'existe que de la légitime défense, mais pas de violence euh, légitime Et dans ce cas-là, il s'agit d'un assassinat. Et ce n'est pas parce que la justice d'un royaume confessionnel avec un roi, avec euh, un pouvoir absolu, qui se permet de venir acheter en France l'habitation la, la plus chère du monde à 267 millions d'euros et que l'État français laisse faire ce genre de choses, c'est purement totalement scandaleux innommable, inacceptable. Donc, le il, il, ce, ce n'est pas du néolibéralisme. C'est de la dictature. Et donc, aujourd'hui, on est dans une dictature constitutionnelle. Mais bien sûr, qu'ils sont au courant. On mais va en préfecture. et, et Écoute-moi écoute, écoute bien. Si, si ces grandes compagnies se permettent de vendre des armes d'être complice de crimes de guerre, parce que quand il s'agit de bombarder le Yémen et d'une et épuration ethnique sur le pays le plus pauvre du monde, eh bien il s'agit de, de crimes de guerre. moi Pour moi, toutes les guerres sont un crime, mais par contre, au niveau de la Convention de Genève, il s'agit là de crimes de guerre. Donc effectivement, il y a déjà des associations qui poursuivent les USA et la France pour crimes de guerre, parce que l'on vend des armes à une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Donc il est temps d'exiger de, de, de, que ne soit plus reçu en France ce criminel, ce euh, prince héritier Mohamed Salman Saoud, ne doit plus mettre un orteil en France, on doit. Euh, euh, sa maison doit, doit être. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça, quand un bien est... doit être préempté par l'État, euh, ne serait-ce que pour essayer de dédommager certaines de ses victimes, et on doit donner la nationalité française aux trois jeunes prisonniers politiques en Arabie Saoudite, on doit leur donner cette nationalité parce que ces gens-là sont des prisonniers politiques et des opposants qui militent pour la démocratie. Et donc, personnellement, on ne peut pas parler de France, pays des droits de l'homme, si on se permet de commercer avec des gens qui condamne à mort des opposants politiques. Donc, voilà. On ne pas dire que l'administration française n'est pas au courant de ce L'administration française est parfaitement au courant, et d'ailleurs on le voit bien, la ministre de la Défense, quand il s'agit de signer ses autorisations et d'envoyer des, des avions chargés d'armes en Arabie Saoudite, elle s'en mêle les pinceaux et elle dit que oui, on est pour les couloirs humanitaires au Yémen, c'est-à-dire on est pour mettre du plâtre sur les jambes de bois à partir du moment où on a fourni la scie pour scier la jambe. Voilà. Et donc, c'est la même chose pour, pour tous, qui est entreprise. Euh, euh, euh, J'ai eu l'expérience du, du ministère du MAE, ministère des Affaires étrangères. Euh, suite justement bon, sur des, des, ce qui se passait en Amérique du Sud, hein, sur, certains, sur certaines répressions alors que la France fournissait des prestations d'assistance et de formation des policiers là-bas, que ce soit au Mexique, au Pérou ou dans d'autres pays. Mais parce qu'on est spécialisé dans la torture. On leur vend des armes, on leur vend des hélicoptères, on leur vend euh, des tas de choses. Donc euh, il n'est pas question de, de les embêter, ce sont des bons clients. Et on leur fournit aussi des prestations de formation de la police. C'est marrant d'ailleurs, plus depuis que la France a vendu des formations de, de, de capacitation à la, aux droits de l'homme et tout ça, de la police péruvienne et, euh, et mexicaine, il y a eu un, un, un, un nombre incroyable de victimes de la répression policière dans ces pays. Donc on a une conception des droits de l'homme qui est assez amusante. Et surtout, le MAE nous a fait comprendre que les droits de l'homme, c'est bien, mais le business, c'est pas mal. Donc en fait, on a un MAE qui est d'abord, avant tout, un, un service commercial extérieur, une direction commerciale extérieure, qui est là pour vendre des trucs, faire du business. Et euh, voilà quoi, vaille que vaille, on nous dit, vous savez en France il y a 2 millions de chômeurs donc il faut absolument qu'on vende du matériel à l'étranger pour... Euh pour pallier notre chômage. Bon. Oui, mais alors, si, si, si, ce, si, si, si ce, ce discours, c'est-à-dire qu'on a des, des chômeurs, il faut... Il faut... Ah non, mais c'est le discours officiel, c'est la propagande. Hein. Non, c'est pas seulement le discours ah. officiel, c'est le discours officiel de l'opposition. Parce qu'on le voit bien, euh, les ruffins qui veulent faire la, la fête à Macron, eh bien, ils font partie de la Fran... du, du Parti nationaliste France Insoumise, qui se félicite quand les carnets de commandes des, des, des ah, entreprises oui. d'armement sont pleins. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut bien comprendre que théoriquement, un, qui pays... Les leur voilà. un pays un pays les députés n'est pas une entreprise. Non, mais enfin, ça, c'est l'opposition autorisée. Oui, c'est l'opposition agréée. Ah, non, parce qu'il y a, y a des agréés, c'est-à-dire ceux que de temps en temps, on invite à TF1, Antenne 2 et grands médias. Les... Et ça, donc, il y a l'opposition agréée à gauche et l'opposition à gré à droite, à droite oui. on va retrouver Le Pen Vauquier exactement et euh, on va retrouver les amis de Mélenchon de l'autre côté Mais ça c'est les autorisés car les, les, les ceux autres qui veulent devenir on les calife. voit jamais non mais pourquoi tous non, ces ils gens là sont pas a... là pour devenir calife oui. je crois qu'ils sont là pour soutenir le calife en place oui, mais n'oublions pas quand même que les chiffres de la, de la dernière élection, du deuxième tour de la dernière élection législative, il y a eu moins de 4 Français sur 6 du corps électoral qui s'est déplacé. Donc de l'extrême gauche à l'extrême droite, ils représentent moins de 4 euh, électeurs sur 10. Et euh, moi, j'ai voté blanc. Euh, j'ai voté blanc parce que je suis pour la reconnaissance du vote blanc euh, mais dans le cadre mais dans le cadre mais dans le cadre des, de ces élections uniques euh, qui consistent euh, dans le cadre de découpage donc il y a un député qui va être élu avec 300 000 voix un autre avec 100 000 donc il va y avoir des citoyens dont le bulletin de vote vaut trois fois moins et bien aujourd'hui on est dans, dans l'agrément C'est-à-dire il faut être agréé et donc le mensonge s'il si est vérité agréée par le pouvoir, devient vérité officielle. Par contre, la vérité, qui n'a pas de date de péremption, si elle, est, si elle, est, elle dérange le pouvoir, elle n'est pas agréée et donc elle devient fake news. Il ne faut pas oublier quand même que ce, ce, ces fake news ont été inventé par un, un grand humaniste euh, qui s'appelle Donald Trump, qui aujourd'hui est président des États-Unis d'Amérique et qui, qui a fait... Mais les enfants en cage oui, oui, mais il a fait beaucoup récemment pour la paix en signant avec la Corée du Nord et aucun commentateur n'a dit qu'on voyait là la puissance de la première puissance du monde qui est la république populaire de Chine. Alors je ne sais pas si la Chine est républicaine, je ne pense pas non plus qu'elle soit populaire ni à l'intérieur de ses frontières ni à l'extérieur, mais de toute manière oui effectivement c'est devenu la première puissance du monde car elle est capable euh, de faire signer au pantin Trump avec euh, le, le, le pantin de la Corée du Nord un pseudo accord de paix qui est un accord de paix sous la contrainte il n'y a rien dedans hein, pour... mais, non mais il n'y a rien dedans mais, mais ça, ça fait la farce par contre si on devait parler des conséquences radiologiques de l'ancienne usine d'amiante du comptoir des minéraux et matières premières et ça je pense à Virginie en disant ça à Aulnay-sous-Bois et bien il faut voir que le broyage d'amiante aussi on, il, il broyait du zircon et donc tu as un, radionucléaire, un radionucléide naturel qui était l'uranium 238 et le thorium 232 et donc il y a une activité maxique de l'uranium 238 de 3500 becquerel par kilo donc tu on voit bien quand même que l'uranium 238 est quand même radioactif dans les sables de zircon mesurés, alors que dans l'écorce terrestre, la moyenne est de 40 bécrèles par kilogramme. Donc on a des pollutions, même dans le cas de l'amiante et du broyage d'amiante, on a des pollutions radioactives. Et donc il y a aussi quelque chose que les gens ignorent, c'est que quand on fait de la géothermie, on injecte de l'eau dans des roches chaudes et dans la majorité des cas, parce que je pense qu'il n'y a que quelques sites où ça ne remonte pas de radionucléides, eh bien il y a des sels ou des oxydes métalliques de métaux lourds et de radionucléides qui sont remontés en surface et donc ces eaux-là, dans des bassins de décantation, remontent de la radioactivité. Donc il n'y a aucune activité extractive qui n'est pas des conséquences mortifères et je dirais des conséquences radiologiques. À partir de là, est-ce qu'il ne faut pas se poser le problème du recyclage C'est-à-dire, est-ce que euh, on le voit bien, on est dans un monde où il y a plein de voitures, bon, même s'il y a de plus en plus de plastique, et eh bien aussi activité extractive, le pétrole. Le pétrole, c'est pas qu'une énergie, ce sont tous les plastiques. Et c'est un problème immense, tous ces plastiques qui ne sont pas biodégradables. Mais Tous les petits sacs, ça m'arrive à me faire des continents. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a des parties d'océan qui sont polluées, mais quand la pollution est visible, ce n'est pas trop grave, mais il semblerait que quand le plastique finit en nanoparticules, eh bien, certaines de ces molécules organiques non biodégradables deviennent des perturbateurs endocriniens et vont avoir une influence mortifère et tératogène extrêmement durable. Et donc, on n'est qu'au début... On n'est qu'au début des conséquences euh, de, des activités extractivistes. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui interdire euh, l'extraction du fer, l'extraction de l'or, l'extraction de l'uranium Et est-ce qu'il ne faut pas obliger les États à recycler Parce qu'on a énormément de métaux déjà, donc pourquoi en extraire de, de nouveaux est-ce qu'il ne faut pas obliger les États à avoir une politique euh, circulaire de recyclage des, des métaux et des matériaux renouvelables, non renouvelables Qu'est-ce que tu en penses On peut toujours rêver d'une obligation, mais euh, dans le monde néolibéral, euh, les obligations sont uniquement pour les, pour le, les pauvres, les ouvriers, le, et pas pour les... Pour les gens qui sont euh, les industriels, les banquiers, tout ça. Donc eux, leur, euh, leur seule obligation entre guillemets, c'est de gagner un maximum et d'avoir des process qui coûtent le moins cher possible. Oui mais quand tu, quand tu écoutes la communication de Nicolas Hulot et de la Fondation Hulot, tu comprends quand même que la pollution c'est les pauvres. Tous ces pauvres qui consomment n'importe quoi, n'importe comment. C'est -à, à aucun moment euh, une, un industriel qui vend un produit inutile et polluant va être mis en accusation, non, on va ouais. mettre en accusation l'acheteur qui a le cerveau non, lavé ça, par la publicité. C'est aussi, aussi notre technique, et ça se voit aussi par exemple dans les… Euh, ça, ça fait partie aussi d'une technique qui consiste à, culpabiliser, à la culpabiliser la victime, et ça bon, euh, c'est aussi effectivement euh, dans le cadre de, de la contamination, des réchauffements climatiques et tout ça, j'ai jamais entendu dire qu'on a. Était... J'ai jamais entendu personne critiquer Total. Bien sûr. On, en, on critique l'usage de la voiture, on critique les gens qui ont des vieux diesels pourris, euh, qui parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures neuves, surtout électriques, euh, qui coûtent 5 fois plus cher. Mais ceux qui brûlent du kérosène oui. à 11 000 mètres d'altitude, on les critique pas. Mais oui, on ne va pas critiquer Air France, on ne va pas critiquer Total, on ne va pas critiquer la Shell. On critique les usages, c'est-à-dire -ce... ceux qui, bah, qui par, par obligation, sont obligés de prendre une bagnole pour aller bosser, ou pour partir en vacances ou pour n'importe quoi. Est-ce est que, est que tu ne voilà. penses pas comme dans l'Antiquité, à un moment, les philosophes ont voulu définir l'homme Et à un moment, il y a un philosophe qui a dit l'homme c'est un animal sans poils et sans plumes qui marche sur deux pattes. Et donc tu as d'autres philosophes qui ont plumé un poulet, qui l'ont jeté et qui ont dit voilà ton homme. Et donc moi j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que il y a un auteur que j'adore, Vercors, qui était un résistant, qui a écrit l'animal dénaturé. Et souvent, certains de ses propos avaient été repris par et je pense avoir trouvé qu'est-ce qui fait la spécificité de l'animal humain, cet animal dénaturé. Eh bien, c'est l'animal qui a inventé le déchet. Dans la nature, le déchet n'existe pas. C'est le seul animal qui produit des déchets et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'étymologiquement, la GN, c'est-à-dire l'enfer. Euh, eh bien, c'est lié à une vallée qui existe au sud de Jérusalem et qui avait été transformée en dépotoir, en décharge. Et donc on voit qu'il y a une relation extrêmement intéressante à la fois entre la religion, la punition, la décharge, le déchet, l'ordure, l'exclusion, euh, dans le fait qu'on ait des sociétés animales qui va générer du déchet. C'est-à-dire qu'à un moment, Quelque chose n'a plus d'utilité. Alors qu'il s'agisse d'un homme, comme l'exclu, que la société va rejeter, et cette vallée, on y envoyait les déchets, et on y envoyait les ordures, mais on y envoyait les létreux et les pestiférés. Et donc aujourd'hui, est-ce que nos zadistes ne sont pas les déchets de nos sociétés euh, militaro-industrielles finissantes, dévoreuses et, et destructrices de la Terre Et moi je voudrais en finir vous, en, en, citant, en citant, parce qu'on a, on a parlé, l'extractivisme s'attaque au peuple premier. Et moi je vais vous lire un passage de Pienus sur la Terre sacrée qui, qui va conclure cette émission parce qu'il faut laisser parler un petit peu les sages. Si tu peux me tenir le micro Et donc ça va être le, le mot de la fin qu'on va, la, qu va laisser. Voilà donc c'est le chef Joseph qui est un indien de, des nez percés et qui était au nombre des rêveurs. Et, et donc ça rejoint aussi la chanson qu'avait qu qu écrit un des Beatles je suis un rêveur j'espère que vous me rejoindrez. Et voici ce que disait ch chef Joseph. Mes jeunes gens ne travailleront jamais. Les hommes qui travaillent ne peuvent rêver, et la sagesse vient des rêves. Vous me demandez de labourer la terre. Dois-je prendre un couteau et déchirer le sein de ma mère Mais quand je mourrai, qui me prendra dans son sein pour reposer vous me demandez de creuser pour chercher la pierre. Dois-je aller sous sa peau chercher ses os Mais quand je mourrai, dans quel corps pourrais-je entrer pour renaître Vous me demandez de couper l'herbe, de la faner et de la revendre et de devenir riche comme les hommes blancs. Allons, comment oserais-je couper les cheveux de ma mère Et on a résumé par cet homme l'attitude de nos sociétés qui tuent et exploitent leur propre mère. Et donc, si on doit reconnaître au peuple autochtone euh, une supériorité sur nos sociétés d'ordure c'est que justement, eux savaient être des hommes naturel et c'est peut-être ce retour à l'homme naturel qui est le seul avenir viable et je vais vous quitter sur cette dernière parole et vous dire à jeudi prochain.